Il revient dans sa gloire, Jésus, Adonai, Adonai. Il revient. adorer ce bébé né Yeshua Adonai car ils reconnurent que c'est le roi et lui présentèrent des dons Yeshua Adonai j'arrivais arrivèrent en journée pour adorer ce bébé né Yeshua Adonai car ils reconnurent jésus Adonai, jésus christ oh, dans dans sa gloire, et Il revient, Il revient oh, oh, oh. dans sa gloire oh, oh. Yeshua Adonai, Adonai. Adonai. sa gloire oh, oh. so sure. Jésus a adonné. Oh. Il revient dans sa gloire. Jésus a ma Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Wow! Il revient dans sa gloire. Et nous allons régner avec lui. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. N'est-ce pas qu'il est le roi? Amen. Mais n'est-ce pas qu'il est le roi? N'est-ce pas qu'il est le roi? Amen. Oh, alléluia. Non, il est merveilleux.